Le premier départ de la journée, de cette troisième journée classique, avec Mark Tapley très sollicité à l'extérieur, Special Force garde à l'intérieur. Mark Tapley, Special Force, King's Empire, Great 5 8 New Golden Age, puis on retrouve Hit the Green, Captain Falcon, uh, Blunderbuss toujours en dehors, et puis il y a Rochester et finalement King's Story. Mark Tapley parti sur de bonnes bases à l'approche du tombeau malartique, uh, devant Special Force qui a creusé l'écart sur King's Empire, New Golden Age, Blunderbuss, Great 5 8 de Captain Falcon, Hit the Green à l'extérieur de Rochester qui passe à la corde devant lui. Et puis King Story avec Mark Tapley, donc toujours en leader de cette épreuve d'ouverture devant Special Force. Les choses se resserrent derrière avec Blunderbuss qui amorce son attaque à l'extérieur. New Golden Age, King's Empire toujours bien placé. Captain Falcon, Great 5-8. Puis on retrouve Hit the Green en queue de peloton, toujours Rochester et King Story. Mark Tapley a bien entamé sa course jusqu'ici, Special Force derrière, attention, New Golden Age va se rapprocher également dangereusement, King Empire est à suivre, hit the green complètement à l'extérieur Mark Tapley est parti en pleine ligne droite, King Empire va chercher le passage avec Special Force également là Mark Tapley, Special Force complètement à l'extérieur, il y a Rochester qui termine très bien Rochester devant King Empire. Rochester le départ de cette deuxième course, 990 mètres à parcourir. Alors Maroula est bien sorti des boîtes, Vary Vary sollicité Zen Zero pour surmonter son couloir. On retrouve euh, par la suite des boy qui est ardent, bleu royal, Manolette et Waterkid qui ferment le cortège à 600 mètres de l'arrivée. Maroula qui dirige les opérations euh, donc devant Vary Vary. On retrouve par la suite des boys à l'extérieur, Zen Zero sur les barres bleues. Royal, ensuite Manolete et Waterkid, les choix à bord de la courbe pour entrer bientôt dans la ligne droite finale avec Verivari qui accroche Maroula, les deux qui vont essayer de se démarquer, Bleu Royal lancé à l'intérieur, Waterkid qui cherche également le passage, Verivari face à Maroula, Verivari qui a pris l'avantage et qui va se diriger peut-être vers la victoire, attention, à Waterkid, Verivari qui va l'emporter devant Waterkid et peut-être Bleu c'est parti pour cette troisième épreuve, à là, un bon départ pour Camp David, très sollicité avec Sand Path, Camp David, Sand Path, puis on retrouve Imperial Rage, Valentine Hall, Men from Seattle, Worldbuster, et puis on retrouve High Subtropical, Camp David donc va prendre le train à son compte, Sand Path va tenter de se placer de sa foulée, Valentine Hall garde l'intérieur pour l'instant, ensuite on retrouve Imperial Rage, Men from Seattle, bien retenu, monte patiente pour... Jamir Aliosen. ensuite en queue de peloton, il y a toujours Subtropical, Worldbuster et High Key. Camp David entame très bien sa course avec Sand Path qui reste bien dans sa foulée. Il y a Valentine Hall, très bien retenu par Stephen Donoyou En troisième position, va attendre tranquillement la ligne droite pour se manifester. Imperial Rage et la men from Seattle. Derrière, il y a High Key, Worldbuster et Subtropical avec Camp David donc bientôt à 400 mètres du poteau avec à son extérieur saint Sandpath euh, qui sera une nouvelle fois dangereux au finish. Ballentine Hall se rapproche, entraîne dans son sillage Man From Seattle et Imperial Rage. High Heikey, Woodbuster et Woodbuster toujours en queue de peloton Subtropical à l'intérieur. En pleine ligne droite, Camp David, Sandpath en pleine piste. Sandpath a dominé maintenant le peloton. Camp David à l'intérieur, Sandpath complètement à l'extérieur. Ballentine Hall, il y a Heikey qui termine également très bien. Sandpath, deuxième victoire cette saison. Le de départ Départ de cette quatrième épreuve, 1365 mètres à parcourir. Donan a uh, également bien parti, Jal Steiger à l'intérieur, à la mairie, en épaisseur Keiko, Royal Resolution, Edge of the Sun qui se retrouve dans le dos euh, du meneur, à savoir Jal Steiger. Ensuite, euh, à l'arrière, on retrouve Caden Sprite et Oxford Blue, le nouveau qui est en queue de peloton. les faut quitter. Le tombeau à l'Arctique pour entamer maintenant la descente. Avantage à Jal Tiger devant Gegen Jal Tiger qui tente de réduire. Gegen Donan évolue en épaisseur. Keiko, un parcours difficile pour l'instant en quatrième épaisseur. On retrouve Edge of the Sun qui est dans le sillage de Jal Tiger. While Resolution à la mairie à son extérieur. une Sprite qui court bien caché. Oxford Blue ferme le cortège à 600 mètres de l'arrivée aux abords de la rue du gouvernement. Alors en tête de la course, le duo Jal Tiger. Et Donan, Donan qui va bien donc en deuxième position. Edge of the Sun sous pression. Gigan qui tente d'améliorer sa position. Keiko n'est pas mal. Caden Sprite, attention, s'est rapproché. va attendre l'ouverture visiblement. Pierre Coronet au fond, arrière. Royal Resolution à la mairie et les autres en pleine ligne droite. Avec euh, donc à l'extérieur Donan. Gigan également tente de s'amener. Caden Spride cherche le passage. Mais Donan qui avantage l'avantage. Attention, retour de Caden Sprite. Donan avec Caden Sprite à l'extérieur. Caden Sprite, Donan. Caden Sprite va s'imposer. Kylan Spride, le 6 monté par Pi. C'est parti pour ce sprint es sur 990 mètres, Ninoto, Great Stovanen, Dark Force, très bien parti. Alors Dark Force va essayer de doubler le gris et Ninoto qui garde l'intérieur complètement à l'extérieur. Il y a également le bon départ donc, de Savi, de Harmonica. Ninoto, Great Stovanen pour diriger le peloton. Dark Force, Candy Apple est là, Varside, après on retrouve Harmonica. Il y a Savi, Zeno et finalement Ernie en queue de peloton. À l'avant donc, Ninoto à l'intérieur garde la corde face à Great Stovannon, Candy Apple, Dark Force en 4 position, va devoir maintenant se, se rapprocher tout comme Varside en pleine ligne droite maintenant, Ninoto avec Great Stovannon, Candy Apple également va tenter de revenir, euh, toujours Ninoto qui a l'avantage, à l'extérieur il y a Varside qui termine également très bien à l'intérieur, Candy Apple, Varside, Candy Apple, Varside, Ninoto et Oni pour la quatrième place. Et c'est parti pour cette euh, sixième course, 1365 mètres, sollicité Shadowing. Henry Tudor, Big Mistake of the odds, également euh, bien parti. On retrouve euh, Emerald Ben, par la suite Sid euh, qui évolue à l'extérieur de Clouded Hill. Euh, ensuite, euh, eh l'arrière, Blackburn Rock, avec euh, Toro Bravo à son extérieur, donc euh, les deux favoris de la course. Et Chantam, la descente, 900 mètres à parcourir maintenant pour euh, Shadowing. I draw one qui va essayer de se rabattre à la corde. C'est fait. Shadowing devant Henry Tudor. À 2-3 longueurs. Over the odds, Emerald Ben. Ensuite, Big Mistake. Toro Bravo se rapproche à l'extérieur de Sid Lysen. Clouded Hill. Blackburn Rock évolue en queue de peloton. À la rue du gouvernement. Bientôt plus que 500 mètres à parcourir dans cette épreuve. Pour Shadowing qui a toujours l'avantage sur Henry Tudor. Toro Bravo se rapproche dangereusement. À l'extérieur, en troisième épaisseur, on voit The Odds sur les barres, Emerald Band. Big mistake, attention, il n'est pas mal non plus. Sid Lysen va se rapprocher, Blackburn Rock dans le sillage, lui, de Toro Bravo en pleine ligne droite avec Toro Bravo à l'extérieur. Blackburn Rock également euh, lancé, Toro Bravo shadowing qui tente de résister. Sid Lysen a vu le jour, Toro Bravo qui a l'avantage avec Sid Lysen qui termine fort. Blackburn Rock à l'extérieur, Toro Bravo va l'emporter devant Blackburn Rock, Sid Slyzen. Emerald. Départ de la Duchesse, première épreuve à classique de la saison, Al Rams s'offre un très bon départ avec notamment Master of Illusion à l'intérieur, Al Rams. Puis on retrouve Marshall Foschke, il y a Bag of Tricks, Battle of Allegia, Stop all the Clocks, Padre Pio derrière, on va suivre donc Count Jack Twist of Fate, pour l'instant, ferme le cortège Arizona Silk se retrouve au prix, donc, entre Count Jack et, et, et Padre Pio. À l'avant, donc, Master of Illusion va lancer la Duchesse devant Al Rams, puis on retrouve Bag of Tricks. Il y a Marshall Forshke également, qui suit très bien, sans oublier, derrière, maintenant, on va retrouver Padre Pio qui va tenter d'améliorer sa position complètement de Arizona Silk, Count Jack et Twist of Fate, les deux favoris, toujours à l'arrière-garde avec Master Master of Illusion toujours devant, Bag of Tricks, il y a Padre Pio maintenant qui progresse remarquablement bien, Twist of Fate devra aller chercher le passage tout comme Count Jack, Master of Illusion, Bag of Tricks, Al Rams, Padre Pio, Battle of Alley, Arizona Silk, Count Jack, ensuite et derrière Twist of Fate, va se mettre en évidence en pleine ligne droite avec Master of Illusion, Bag of Tricks, Padre Pio à l'extérieur, Count Jack va devoir aller chercher le passage, Padre Pio en pleine piste Bag of tricks, bag of tricks, à twist of faith, twist of faith est venu régler. Départ de la huitième épreuve, why wouldn't you? Fly jump un peu, mais à l'avant, donc, on va se battre entre Italian Way, Heart of Darkness, pour diriger le train. La Domaine également bien parti, Italian Way, la Domaine, Calgouli, qui est passé donc devant Power Tower, Heart of Darkness, why wouldn't you? Ticket holder, Senos Guest et Ty Italian Way, donc, ne laisse le soin à personne de diriger le train. Bernard Federbe sur le dos avec, donc, la Domaine, Calgouli, Heart of Darkness, où il y a Power Tower, c'est nos guest à l'extérieur de Why Would Not You Et puis Ticket Holder à l'extérieur de Why Would Not You C'est nos guest est débordé par Tyrion avec donc toujours Italian Way. Un course tranquille à l'avant avec la domaine à son extérieur, Calgoli, Heart of Darkness. Power Tower, Ticket Holder, Why Would Not You Senros Guest et Tyrion à 600 mètres de l'arrivée. Italian Way donc bien en main, sera difficile à contrer. La Domaine reste toujours en contact avec Calgouli en embuscade, Heart of Darkness à l'extérieur. Power Tower, Ticket Holder, Why Would Not You Tyrion, Senros Guest toujours en queue de peloton. À l'entame maintenant du dernier virage, le sprint final est lancé par Bernard Feder. Italian Way Calgoli va chercher l'intérieur et puis il y a l'Adomen, Why Would Mathieu également là avec une belle lutte à l'avant sans oublier Power Tower Italian Way Calgoli Power Tower Italian Way Calgoli Calgoli Power Tower Calgoli Départ de cette 9e et dernière course 1450 m Canary Island et James Peter les deux sont bien partis. James Peter qui va diriger les opérations devant Canary Island, à Tax. Street Bite, Starski en troisième épaisseur. Sir Capers, Seventh Silver, Midnight Oracle, Tyrandeus. Yes. James Peter bientôt au tombeau l'Arctique qui dirige les opérations donc avec deux, trois longueurs d'avance sur Canary Island et à Tax. Street Bite sur les bars à son extérieur. Starski, Sir Capers va essayer d'améliorer maintenant sa position. Midnight Oracle, Seventh Silver en dehors. Et en queue de peloton, on retrouve Tyron les fantômes la descente, où ils s'en à parcourir maintenant pour James Peter. Devant ça, Capers oh, Tax. Capers qui se rapproche de James Peter. Canary Island idéalement placé en troisième position. Ici, on va suivre avec attention ce qu'ils vont faire au passage du crossing. James Peter toujours devant, donc, ils ont bien traversé devance uh, Capers Canary Island Attack uh, Street Bites Stars qui 7 Silva a commencé son effort Tarandus également lancé de loin avec Midnight Oracle et chante le dernier virage avec James Peter qu'il faudra aller chercher Canary Island uh, tente de revenir sur lui mais James Peter a toujours l'avantage sur Canary Island 7 Silva complètement à l'extérieur James Peter avec Canary Island qui va faire l'effort mais James Peter va tenir jusqu'au bout pour l'emporter devant Canary Island James Peter